Comptoir du libre, donc vous, avez, vous imaginez bien ce que ça veut dire. En fait, il faut se rendre compte d'une situation. Je dois d'abord raconter la situation dans laquelle on était. Donc, je rappelle qu'Adulacte est né il y a 15 ans et qu'il y a 15 ans, on a monté un, un objet technique qui s'appelle une forge. Dont L'objet d'une forge, c'est de recueillir les codes sources des logiciels libres. Et c'était très bien, ça se faisait aujourd'hui il y a... Plus de 800 logiciels sur la forge et du Adulacte, donc c'est quelque chose qui continue de fonctionner, euh, ce n'est pas remis en cause. Sauf qu'il ne se passe pas une semaine au sein de l'association, sans qu'on reçoive un coup de fil d'une collectivité, quelle que soit la collectivité, petite, grosse, moyenne, nous nous appelons pour dire « est-ce que vous avez un logiciel pour faire ci Est-ce que vous avez un logiciel pour gérer nos salles de réunion Est-ce que vous avez un logiciel pour faire de la vidéo machin ?» machin À chaque fois, il y a des réponses. De temps en temps, c'est sur la forge, de temps en temps, c'est ailleurs. Et alors le pire, c'est quand c'est sur la forge, enfin quand c'est sur une forge, que ce soit GitHub, que ce soit la forge à du lac, peu importe, les envoyer, envoyer un DGS ou une secrétaire de mairie ou un responsable de, de, de, de, de la gestion des salles dont on parlait tout à l'heure, à qui je vais envoyer un lien pour voir, voir, voir le projet de gestion des réservations de salles sur la forge c'est le meilleur moyen de le faire fuir et de lui faire comprendre ne viens pas dans le logiciel libre, ce n'est pas pour toi. Et ça on l'a vécu, vécu à nos dépenses à nos, dépense, à nos corps dépendants défendants de, de, de, euh, au sein de la Dulacte euh, on a effectivement ça nous a desservi la forge nous a desservi elle faisait son boulot mais elle nous a desservi sur cet aspect communication. Et c'est pour ça qu'il y a un peu moins de deux ans de ça, on a démarré ce projet qu'on a appelé Comptoir du Libre, et vous aurez bien compris l'intérêt qu'il y a à faire cette chose-là. C'est l'ouvrir sur d'autres personnes que des simples développeurs. La Forge RS, il y a toujours des développeurs, je ne sais plus, il y a plusieurs milliers de personnes inscrites euh, dessus, ça doit être près, je sais plus les chiffres, euh, au moins 2000 personnes qui sont inscrites sur la Forge. Des développeurs, des testeurs, des rédacteurs, des gens qui viennent juste voir à quoi ça ressemble. Bref, beaucoup de monde mais c'est fait pour les développeurs. Nous, on voulait un comptoir, c'est fait pour Monsieur Tout-le-Monde, qui... enfin Monsieur Tout-le-Monde, dans une collectivité, qui cherche un outil pour son métier et qui doit le trouver. Et on va voir que ça ne suffit pas, il faut aussi d'autres choses, parce que, donc j'en suis là, je suis un être humain qui travaille dans une collectivité, je cherche l'outil miracle... Tant qu'à faire le trouver, vous avez peut-être vu la nouvelle version de, de, des logiciels libres de Framasoft, leur annuaire de logiciels libres. Ben, l'idée est un peu la même, on avait démarré juste avant eux, mais l'idée est exactement la même. Sauf que nous, on s'adresse exclusivement aux collectivités. Autrement dit, on va mettre en avant sur ce comptoir des logiciels, des logiciels libres qui intéressent les collectivités. Je donne un exemple tout de suite, on verra tout à l'heure d'autres exemples. On a intégré par exemple ce que vous connaissez déjà peut-être sous le nom du CIL, S-I-2-L, Socle Interministériel des logiciels libres. C'est des agents des ministères. Les ministères, on m'a rappelé hier, c'est 4 millions de personnes, 5 millions de personnes, 40 000 développeurs, ça, ça pose son bonhomme. Ça et ça, ces gens-là se réunissent au travers de groupes de travail. Le groupe de travail s'appelle MIMO pour décider de tel logiciel libre, oui, il est utilisé dans tel ministère, il y a quelqu'un qui l'a testé, qui l'a garanti, qui a vérifié que ça marchait bien, que ce n'était pas n'importe quoi, que c'était entretenu, qu'on pouvait compter dessus. Bref, entre eux, agents du ministère, de, des ministères, ils s'auto-aident de cette façon-là, en échangeant leurs données et leurs savoir-faire, sur entre 50 et 60 logiciels libres. Ce qu'on a proposé à ce groupe MIMO, c'est de dire, on va les exposer sur le... Notre comptoir du libre, comptoir, je, je l'ai même pas dit l'URL, comptoir-du-li.org, mais ça va venir je crois, pour permettre aussi aux agents des collectivités, qui sont encore plus nombreux, d'utiliser ces logiciels-là avec, sinon une garantie, il ne s'agit pas de contrat de maintenance formel, mais ce logiciel, ben, il est aussi utilisé au sein des ministères, il y a des gens qui l'utilisent le, le, tous les jours, et tous les ans c'est remis à jour, si un logiciel vient à dépérir, vous voyez ce que je veux dire par dépérir eh ben, on, il va peut-être être remplacé par un autre. Et ceci, est réellement remis à jour et on l'adapte, on adapte le comptoir sur cette chose-là. Donc, il s'agit de, pas seulement de chercher, mais de trouver des outils qui intéressent les agents des collectés sous licence libre. Oui, ça, c'est la mission, OK. Et c'est bien le comptoir du libre. Donc, vous, vous l'avez peut-être déjà vu, voilà l'URL dont je vous parlais. Donc, je vous invite, dès que vous sortez de la salle, à, à taper ça sur... Euh, sur votre ordinateur pour aller découvrir le compteur de l'huile. On va voir quelques copies d'écran par, par la suite pour faire en sorte de répondre à ce besoin-là. Maintenant, je n'ai pas tout dit. On en est à l'étape numéro 1. Je cherche, et si possible, je trouve les logiciels libres en question. Pardon, je peux bouger Oui, ça c'est pour les suivants aussi, tant qu'à faire. <cười> J'ai trouvé mon logiciel libre. Mais la deuxième question que j'avais au téléphone avant que le comptoir n'existe, c'était, euh, et au hasard, euh, okay, vous m'avez indiqué le, le, le logiciel que je peux utiliser, pour je reste sur mon exemple de réservation de gestion de salles, là, ou de gestion de matériel, de voiture ou que sais-je, euh, vous connaissez une collectivité qui l'utilise déjà, que je puisse l'appeler pour, entre collègues, on puisse et ça, c'est important dans le contexte des collectivités, qu'entre collègues, on puisse échanger sur le sujet. Ce n'est pas un commercial en costume-cravate qui vient... Pardon pour le costume. Ce <rire> n'est pas un commercial qui vient me vendre quelque chose. C'est un collègue, que j'appelle qui a déjà utilisé cette chose-là. Moi, à Dulac, j'ai été mis au courant, de, par hasard ou pas, de, de cette utilisation. Et je dénonce le responsable pour lui dire « Oui, appelle ton collègue et tu, vous allez pouvoir échanger. Il te dira comment il utilise, qu'il en fait, si ça correspond à ton besoin, etc. etc. » Et ça, c'est très important pour, pas fiabiliser, mais renforcer l'intérêt du logiciel libre auprès de la collectivité qui cherche l'outil en question. Parce que ça se trouve, il va très bien dans un contexte et pas du tout dans l'autre qui est le mien et qui est très particulier. Donc, c'est ce qu'on a voulu implémenter en numéro 2 dans le comptoir, c'est la possibilité pour les collectivités de se déclarer utilisateurs du comptoir de façon à permettre à d'autres collectivités d'interagir par la suite et de faire en sorte que, euh, ben, moi, j'en suis content, ou pas d'ailleurs. On va voir qu'il y a des notions d'étoiles, j'aime, j'aime pas, etc., qui, qui apparaissent sur les outils ou les déclarations de chacun qui vont permettre d'afficher publiquement. Moi, collectivité Intel, j'utilise tel logiciel, j'en suis content. Puis je peux même faire des petites déclarations, des exemples d'utilisation, enfin, ce que je pense du logiciel en question. Encore une fois, c'est sans doute la partie la plus importante, celle de mettre en relation des collectivités autour d'un même outil. Et enfin... Cerise sur le gâteau, troisième élément, euh, une fois que j'ai trouvé mon logiciel, une fois que j'ai échangé avec mes collègues et que ça correspond, c'est bien ça que je veux et dont j'ai besoin pour répondre à mes besoins, je vais avoir besoin d'un prestataire pour m'aider à le mettre en place dans ma commune, dans mon département, dans ma communauté de communes ou que sais-je. Je n'ai pas forcément les moyens ni les informaticiens à disposition je veux un prestataire et j'ai des sous pour ça, j'ai un budget, je vais mettre en place cet outil, c'est officiel, c'est mon métier que de, de répondre à, à ce besoin-là, j'ai un budget pour le faire, j'ai besoin d'un prestataire qui va m'aider à le faire et puis pourquoi pas un contrat de maintenance, des formations, enfin tous les services qui vont après, c'est le modèle économique du libre dans sa grande majorité, faire en sorte que je puisse être aidé à mettre en place le logiciel en question. Et c'est cette triptyque-là à laquelle on a voulu répondre avec le comptoir du libre. Et ça, c'est encore unique aujourd'hui. Il, il y a beaucoup d'annuaires de logiciels libres, il y a beaucoup d'annuaires de logiciels tout court, mais peu répondent à cette triptyque de je partage avec mes collègues et je veux le le, le prestataire magique qui va pouvoir m'aider. Donc effectivement, on parle de place de marché. J'ai rien à acheter, j'ai rien à vendre, mais c'est une place d'échange. D'où le comptoir, vous avez vu la première photo, c'est le comptoir des Indes, enfin, c'est toute cette mythologie-là qu'on reprend à notre compte pour expliquer ce qu'est ce qu le comptoir du libre. Alors ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui, il y a plus de 120 logiciels référencés sur le logiciel. Il y en a qui sont très métiers. Je prends le premier, là, Azalae, c'est un logiciel d'archivage électronique pour les pièces dématérialisées. D'autres beaucoup plus globaux comme Exoplatform, qui est un genre de... Réseaux social sous licence libre pour, pour mettre en place, euh, des messageries. On parlera tout à l'heure de département qui apparaît ici. Alors là, l'ordre n'a pas d'importance, euh, mais vous voyez y a tous ces logiciels-là sont des logiciels déjà utilisés dans des collectivités ou des services publics de ce type ministère, on en parlait avec le CIL, et ont été déclarés ici. Et vous voyez que, donc c'est une vraie copie d'écran, hein, si vous allez sur le site, vous lisez le logiciel, vous aurez exactement cette copie-là. Il y en a qui déclarent ce logiciel est très bien, j'ai quatre étoiles là qui s'affichent, d'autres où euh, on n'a pas déclaré du tout parce qu'il n'y a pas d'étoiles, euh, des fois c'est un petit peu moins bien, LibreOffice, il y a des gens qui s'en plaignent pour telle ou telle chose. Bref, c'est aussi ça l'intérêt, c'est que d'un seul coup d'œil, je puisse me rendre compte ce logiciel-là, il va me plaire, il va pas me plaire. Mais j'ai aussi des utilisateurs, disais-je. Donc, deuxième rubrique, vous vous souvenez dans ma triptyque, c'est l'idée d'afficher de, des collectivités utilisatrices. Je parle bien de collectivités. Euh, de, de, lorsque vous, c'est auto-inscrivant, hein, chacun arrive, euh, s'inscrit, il y a un bouton s'inscrire, et je me déclare, je mets mon logo parce que c'est plus joli quand même de mettre son logo, et une adresse mail qui est vérifiée a posteriori par nos services faire en sorte que ce n'est pas une adresse mail en Gmail ou en Yahoo, c'est une adresse mail de collectivité qui va animer, euh, qui prend la responsabilité de déclarer cette collectivité utilise tel ou tel logiciel. Est-ce qu'on voit des collectivités présentes sur... Euh, pardon Vous avez Marseille, là, non Pas de chance. Mais vous êtes euh, vous êtes quelque part... Euh... Bon, voilà, en tout cas, vous aurez compris l'idée de... Il y a aussi d'autres utilisateurs, vous êtes monsieur tout le monde, vous pouvez aussi vous inscrire sur le comptoir, mais vous serez dans une autre rubrique, hein, qui est un utilisateur ou une entreprise, puisqu'il y a aussi les entreprises. Là, ce qui m'importe, c'est de mettre de côté les collectivités, parce que c'est une plateforme faite pour les services publics. Alors, on a aussi des professionnels, donc je ne sais pas s'il y a des entreprises dans la salle qui se reconnaissent ou qui en connaissent certains. À très aller dedans, merci. Thierry d'être là, et, et bah oui, t'es là, et puis je suppose que, je, que si je clique sur Atreal, bah, je vais voir tous les services qu'offre Atreal sur tel ou tel outil, en l'occurrence. Et puis la plupart d'ailleurs de ces prestataires sont des gens qui ont un stand au rez-de-chaussée. Alors des détails sur les logiciels. Quand je clique sur un logiciel, là j'ai pris le paraffeur électronique par exemple, je vois que j'ai des utilisateurs, des collectivités utilisatrices qui se sont déclarées dessus. Alors vous noterez, on va toujours retrouver la petite flèche, là ça veut dire que j'en ai d'autres. Je clique dessus pour avoir la liste complète. J'ai des commentaires, je vous avais promis des commentaires, donc j'ai des collectivités qui ont donné un avis, euh, 4, certaines 4 étoiles, d'autres 3 étoiles, d'autres 4 étoiles, bref. Et là aussi, je peux cliquer là pour en avoir d'autres, parce qu'il y a peut-être d'autres commentaires derrière, donc c'est juste pour vous montrer, il y a des commentaires, allez-y. Allez Et... Commencer à découvrir ce que pensent vos collègues de cette chose-là, mais l'étape ultime, c'est effectivement, je contacte la collectivité en question. Il y a d'autres informations du style, les prestataires, c'est ça qu'on attendait. Donc là, sur ce paraffeur électronique, j'ai deux prestataires qui sont prêts à me commercialiser des contrats de maintenance, des contrats de formation, des contrats de support en ligne quand ça ne va pas, etc., etc. Alors, en termes de détails, je voulais aussi passer sur euh, ne pas laisser tomber le, la notion de copie d'écran. Quand je cherche à découvrir un, un, un logiciel, bon, on me dit ce que ça fait, bien sûr, par à électronique, on voit bien ce que ça fait. Là, j'en ai, euh, ai que trois ici, mais en fait, j'ai une vingtaine de copies d'écran qui sont derrière lorsque je le, les prends tous. C'était un problème de gestion de place sur mon écran. Euh, j'ai une vingtaine de copies d'écran plus ou moins hiérarchisé, je vais voir, euh, bah, la fenêtre de login, ça ressemble à ça, la fenêtre de signature, puisque c'est un paraphe électronique, la fenêtre de signature électronique, elle ressemble à ça, etc. Je vais pouvoir me faire une première idée, avant d'échanger avec mes collègues, de à quoi ça ressemble. Très intéressant également, c'est d'échanger, de voir les logiciels qui collaborent les uns avec les autres. Et effectivement, alors je ne sais pas si dans, tout le monde connaît Slow, c'est un logiciel de d'intermédiation pour le contrôle de l'égalité. Quand les collectivités euh, ont des actes administratifs qui doivent être envoyés à la préfecture, on passe par une plateforme sécurisée qui fait ce travail de, de transmission sécurisée. Il y a une plateforme qui s'appelle SLO. C'est quoi la connexion ben, Ça veut dire que mon acte administratif, je l'ai envoyé dans un appareil électronique. Il y a des gens dans les services qui valident le truc. Oui, c'est bien l'arrêté de personnel pour euh, Madame Michu passe au grade, machin. Euh, je valide tout ça, c'est signé par le chef, et l'étape suivante, c'est ça revient au secrétariat qui a un bouton envoyer au contrôle d'égalité. l'égalité. Le parafeur c'est se connecter à slow. Le parafeur c'est envoyer à l'archivage électronique une fois que c'est terminé. Le parafeur sait échanger avec Pastel, là c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche, mais enfin bref, il y a des liens entre ces outils, c'est ce qu'on veut mettre ici aussi, parce que je suis peut-être déjà équipé dans ma collectivité de tel et tel outil, ça m'intéresse de savoir si celui que je suis en train de zioter il est en dialogue avec les outils qui sont déjà dans mon SI. Bon, enfin, vous voyez, vous avez vu la, les, la, les grandes lignes du parafeur. Alors, on continue de travailler ici. Je vous ai dit que c'était une initiative à du l'acte. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an, je disais moins de deux ans, mais en fait, c'est entre les deux qu'on travaille dessus. Cette plateforme, elle est destinée à grandir. Donc, elle a besoin de vous, que vous soyez particulier, que vous soyez collectivité, que vous soyez entreprise, on a besoin de vous pour alimenter ce comptoir parce qu'il y a peut-être d'autres besoins de logiciels. En fait, encore une fois, une fois que je suis inscrit dans la bonne case, selon que je sois encore une fois un particulier, une entreprise ou une collectivité, je peux ajouter des logiciels que je sais utiles pour une collectivité. Et ben, ce logiciel, déjà, il existe. Après, d'autres vont se déclarer utilisateurs. Après, d'autres vont se déclarer prestataires sur ce logiciel. Et la retourne parce que c'est un site communautaire. On a besoin de vous. Alors, nous, on continue de travailler dessus avec différentes... Évolutions possibles, euh, je vous disais par exemple l'histoire des tags, je vous parlais tout à l'heure du SIL. Euh, sur les 120 et quelques logiciels qu'il y a là, il y en a une cinquantaine qui viennent du SIL. J'aimerais les identifier d'un seul clic. Je vais inventer le tag CIL, S-I-2-L, je clique dessus, je vais avoir les 50. Et en fait, je vais retrouver de façon dynamique et autrement mieux agencée, les 50 logiciels du CIL, alors qu'aujourd'hui, depuis des années, le groupe MIMO dont on parlait tout à l'heure, le publie sous forme d'un simple PDF, ce qui est autrement moins riche en termes d'informations vis-à-vis des logiciels en question. Là, d'un clic, je vais avoir mes 50 logiciels et je fais mon marché auprès de ces logiciels qui sont fournis, pas fournis, promus par les, services du, les, les agents des ministères. Aujourd'hui, il se trouve que pour des raisons de sécurité à l'origine, et puis on ne voulait pas faire de... Passer trop de temps à vérifier si je permets à des gens de mettre des photos, vous voyez où je veux en venir, on peut tout de suite retrouver un peu n'importe quoi, puisque c'est auto-inscrivant. Aujourd'hui, c'est nous qui mettons les copies d'écran qu'on nous fournit. Là, l'idée, c'est moyennant une euh, certaine authentification, on aura la possibilité de mettre des vidéos, des copies d'écran, euh, parce qu'aujourd'hui, ça n'est que des copies d'écran. Demain, on pourra mettre une vidéo avec un petit exemple de euh, comment fonctionne cet outil. Cet outil. Les prestations, aujourd'hui, un, un, un prestataire s'inscrit sur la plateforme, il peut s'inscrire sur la plateforme sur tel ou tel logiciel. On souhaite pouvoir permettre aux prestataires de préciser, je fais de la formation, je fais de l'installation, je fais de la maintenance, voilà tous les services que j'offre. <coughs> Formulaire de contact, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai trouvé un collègue qui utilise ce logiciel aussi. Je veux d'un simple clic pouvoir rentrer en contact avec lui sans forcément diffuser les adresses mail, donc un formulaire de contact qui me permet de rentrer en contact d'ailleurs avec mes collègues ou avec les prestataires pour faciliter le démarrage des échanges. Alors, il y a un vœu pieux aussi. Finalement, une fois que j'ai trouvé mon logiciel, bah, j'aimerais bien pouvoir réellement l'essayer en, en, en interne. Pourquoi pas utiliser Docker Dans, dans nos plus folles idées, d'un seul clic, j'ai mon outil qui se déploie et je vais pouvoir au moins le tester, sinon rentrer en production avec. Après, on va jusqu'au bout la, du raisonnement. Est-ce que l'éditeur qui est derrière ce logiciel ou la communauté qui a fait du Docker ou pas ben, C'est son rôle. Et une fois qu'il y a un Docker, que l'outil en question a été dockerisé, eh ben, je peux le mettre à disposition via le comptoir est-ce que cet accès à la dockerisation, à mon image Docker, elle est gratuite ou pas C'est le problème de l'entreprise qui est derrière, qui décide d'offrir de, de le Docker ou pas. Libre arbitre à elle, on pré en tout cas du côté comptoir, on prévoit de permettre toutes ces options-là. Et on n'a on a pas été seul pour travailler là-dessus. Voyons, on a un certain nombre de soutiens euh, avec nous pour porter ce projet. On a commencé dans le contexte OGP de 2015, si vous vous souvenez, la France avait la responsabilité d'organiser les inter-discussions sur les gouvernements ouverts. On a pris contact à l'époque avec Etalab sur ce sujet-là et ils avaient des projets similaires. On a travaillé ensemble sur le sujet. L'INRIA, vous vous souvenez de, du projet Software Héritage qui consiste à, à aller draguer tous les codes sources de tous les logiciels libres de tout le monde entier c'est le projet Software Heritage. Pour aller draguer et récupérer les codes sources, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce que je trouve des codes sources A priori, principalement sur des forges. GitHub est une forge, SourceForge est une forge. Adulact est une forge. On utilise un outil qui s'appelle FusionForge, un autre qui s'appelle GitLab. On a fait, GitLab, le connecteur existe déjà. Pour FusionForge, l'INRIA, il y a des centaines, des milliers de forges sous l'outil FusionForge. Nous avons réalisé le connecteur qui permet à l'INRIA software héritage, de récupérer automatiquement tous les logiciels libres qui sont hébergés sur tous les fusions forges de la planète. Et au W2 qui nous soutient euh, également dans ce contexte, ils, ils sont en bas et prêts à vous accueillir pour parler de notre partenariat sur ce sujet-là, entre autres. Merci de votre attention. Je crains que le temps soit écoulé et on va passer au, au, au suivant, changer les micros, euh, etc.